Mon miel, c'est pour toi que mon cœur chavire Toi, mon équilibre, où sont mes ailes De ce monde, je veux fuir, être dans ton navire Avec toi, je me sens libre, mon miel Quand je laisse parler mon cœur, il me chante tes merveilles mon ciel de ressentir ton souffle sur moi, ça n'a pas son pareil, j'aspire à me retrouver là avec toi dans les nuées, je soupire, je ne trouve plus les mots pour exprimer Yahweh. Que je t'aime Chaque jour je soupire après toi De toi seul je veux me nourrir Sur mon cœur je veux écrire Que je suis à toi Je t'aime Chaque jour je soupire après toi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 que tes fruits en moi fleurissent en abondance Je veux gravir ton nom dans mon cœur Que je m'épanouis chaque jour dans ta présence Ô oh, toi mon miel Comment ne pas t'adorer de tout mon être Toi qui m'as délivré, Yahweh, grave ton nom, moi Seigneur, règne en maître. Oh, je veux te dire, tous les mots qui se bousculent dans mon âme, il n'existe aucun mot pour te définir. Tellement tu es grand. Oh, oh, je soupire, Yahweh. Car ton amour s'accumule en moi Je m'imagine là-haut Ton amour m'envahir Seigneur mon cœur te réclame Oh, oh je t'aime Chaque jour je soupire après toi De toi seul je veux me nourrir.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 tant